Yeshua, Ouh, oh, oh, mon roi, Yeshua. Une nouvelle ère, un nouveau vent s'annonce. Oh, oh, oh, Yeshua. Une nouvelle ère, un nouveau vent annonce oh, oh, oh Yeshua je n'ai que toi comme qu abri papa oh, oh, oh Yeshua je n'ai que toi comme qu secours mon roi oh, oh, oh voilà mon cœur, voilà mon âme Oh, oh, oh oui, c'est mon offrande Voilà ma vie, voilà mon cœur Mon roi, mon Seigneur C'est mon offrande Une nouvelle ère, un nouvel Mon Seigneur, oh oh oh Une nouvelle ère, un nouveau vent s'annonce Oh oh oh oh Yeshua Je n'ai que toi, mon abri, mon roi, mon papa Yeshua je n'ai que toi comme secours, mon roi, mon Seigneur, Yeshua. Voilà mon cœur, voilà mon âme, Seigneur, à tes pieds, c'est mon offrande. Voilà ma vie, voilà mon cœur, Seigneur, à tes pieds offrande mon Seigneur c'est mon offrande ma vie c'est mon offrande mon cœur à tes pieds c'est mon offrande mon Seigneur voilà mon offrande ma vie, mon âme a tes pieds, mon Seigneur, c'est mon offrande Ma vie, à tes pieds, Seigneur, mon roi, c'est mon offrande Mon Seigneur, voilà mon âme paix Seigneur, c'est mon offrande, mon roi, Yeshua, mon papa, voilà mon offrande, merci Seigneur.